Hello à tous, dans cette vidéo, j'aimerais vous parler des six ingrédients indispensables si vous souhaitez non seulement générer vos premières ventes dans le euh, coaching, mais aussi créer un business à 6 voire 7 chiffres. Je m'appelle Lingen, je suis auteur du livre Coach Prosper que je n'ai pas avec moi. Je vous inviterai à regarder en dessous. Ma passion, c'est d'accompagner les coachs à développer leur business sur le web. Et euh, je vais vous délivrer ces euh, six aspects dans l'ordre de Priorité si vous êtes débutant et plus on va aller euh, dans le sixième ingrédient, plus ce sera euh, spécifique à si vous souhaitez créer un business à six ou sept chiffres donc la première chose c'est la partie mindset ça c'est hyper hyper important votre état d'esprit sans l'état d'esprit qui va avec bah franchement euh vous préférez être salarié, vous ne voulez pas chercher à sortir de votre zone de confort. Je ne dis pas que le salariat, c'est moins bien que l'entrepreneuriat, le, euh, euh, pas du tout. C'est juste que c'est un, un mindset différent. Donc, si vous n'avez pas le mindset de l'entrepreneuriat, tous les autres ingrédients vous vont, vont vous servir absolument à rien du tout parce que pour réussir dans l'entrepreneuriat, c'est vraiment un état d'esprit, un mode de fonctionnement différent. Deuxième chose, c'est la stratégie. Ok, vous êtes prêt, vous avez l'état d'esprit pour euh, euh, vous lancer dans l'entrepreneuriat, le, dans mais en tant que coach, vous suivez peut-être des stratégies, des tactiques de personnes qui euh, vous parlent de marketing digital de manière générale ou d'infopreneurs. Sauf que ces stratégies-là, elles ne vont pas vous être utiles pour votre business de coach. Je le sais, j'ai été freelance, j'ai été infopreneur, euh, j'ai fait du e-commerce. C'est des super stratégies, il y a des principes à garder, mais pour vendre du coaching haut de gamme, c'est juste impossible. Donc ça, c'est important, que, par exemple, que vous ayez une offre haut de gamme, que vous sachiez aller trouver les bons prospects et que vous ayez un mécanisme de vente, notamment au téléphone, via Zoom, qui soit adapté. Et tout ça, si vous ne l'appliquez pas, vous ne pourrez pas vendre de coaching premium. Donc, mindset, stratégie. La deuxième chose, c'est la gestion des émotions. Ça, c'est hyper précieux. Si vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, vous laissez par vos peurs par votre ego c'est juste impossible de réussir vous avez le bon mindset c'est top génial euh, vous avez euh, la bonne stratégie mais au quotidien si à chaque fois qu'il vous arrive un petit pépin vous êtes hyper émotionnel vous braquez euh, vous n'arrivez plus à travailler bah, vous n'aurez pas de résultats donc je vous invite à, à faire attention à ça évidemment il ya la partie or organisation de manière concrète, bah, j'accompagne beaucoup de gens et j'ai eu, euh, passé euh, au moins 500 heures en 1-1 avec des, des coachs. Si on ne s'organise pas, ok, on a appris plein de choses, on s'est formé, mais au quotidien, à la fin de la journée, concrètement, quel a été ton livrable Qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as planifié ta journée Est-ce que tu as tes trois tâches principales Est-ce que tu es passé à l'action Est-ce que tu as été productif parce que quelquefois, on a ce sentiment d'avancer, parce qu'on regarde des vidéos, on a des compliments, etc. Mais ma question, c'est si tu si étais salarié de ta propre entreprise, est-ce que tu serais satisfait de ton organisation, de ta productivité Donc ça, c'est le quatrième point. Cinquième point, ça va être vraiment utile quand tu vas, passer, euh, quand tu vas viser un business à 6 chiffres, 7 chiffres. Évidemment, plus tôt, tu y penses, mieux c'est. Mais il ne faut pas trop se focaliser dessus parce que sinon, euh, ça peut te faire peur. C'est la vision. Ça, c'est hyper important. C'est bien de voir à trois mois, six mois, mais si tu ne vois pas à deux ans, trois ans, 5 ans, dix ans, moi, je peux te dire ce que je, je désire à 10 ans, c'est l'ordre du rêve, peut-être de l'utopie, mais ce n'est pas grave parce que ça me donne une direction et ça donne un sens à ce que je fais. Ça me donne un pourquoi. et Je ne suis pas juste en train de faire certaines tâches, à appeler des prospects, oui, non, oh, oui, oui, je suis content, non, je ne suis pas content. Non, je vois beaucoup plus grand. Et ça, c'est la vision. Et la sixième, euh, euh, le sixième ingrédient, c'est vraiment les ressources humaines. Et sache le comprendre de mieux en mieux. C'est que moi, j'avais cette pensée, par exemple, que ça m'a marqué quand j'ai lu ça, que je ne pourrais pas créer un business un jour à 1 million, 10 millions, 100 millions. Quoi. Même là, j'y crois toujours pas. Tu vois mais à 1 million, ça, j'y crois, carrément. Et en fait, je me suis dit, mais comment je peux y arriver Ce n'est pas possible. Et on croit qu'on ne peut pas y arriver parce qu'on croit que c'est par nos propres forces qu'on va y arriver. C'est sûr que si demain, je te dis de, de construire une maison... Il bah, y en a qui arrivent. Allez, de, de soulever une voiture bah Non, tu ne peux pas y arriver tout seul. Bien sûr que c'est impossible, bien sûr que c'est utopique, bien sûr que tes amis euh, vont se moquer de toi si tu leur dis « je pars de zéro, je vais viser un million ». Par contre, avec les bonnes ressources humaines, les partenaires, une équipe, bien sûr que cette maison, euh, cette voiture, on peut la soulever avec les bons outils, avec le bon personnel. Et du coup, bien sûr que c'est possible de faire le million, de faire 10 millions, de faire plus, parce que ça ne sera plus basé sur tes propres forces. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à comprendre. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider parce que moi, si j'avais entendu ça plus tôt, je me serais dit « Ah, mais c'est tellement évident ». Et euh, voilà, j'espère vraiment que ça va te permettre de développer ton business de coach. Si tu veux aller plus loin, il y a mon livre « Coach Prospère » que je toujours pas retrouvé. Ah si Qui est là. Euh, « Procure-le-toi, il y a euh, des bonus en plus inclus, donc profites-en à fond ». Euh, deuxième chose, c'est que si tu veux carrément travailler avec nous, être accompagné euh, dans notre programme Mission Passion, il bah, y a un formulaire de candidature. Euh, tu prends rendez-vous, tu passes 20 minutes avec moi. En fonction de ces 20 minutes, euh, j'estime je, et tu estimes s'il y a un bon fit, si c'est possible de travailler ensemble. Si c'est le cas, on fait un deuxième appel. Si ce n'est pas le cas là, après le premier appel de 20 minutes où j'ai rien à te vendre, hein, 20 minutes, on fait juste connaissance, eh ben, on s'arrête là et euh, on aura juste passé un bon temps. Donc Si ça, ça t'intéresse, prends rendez-vous en bas, je te dis à très bientôt. Ciao, ciao